arriver ici ce matin avec culot en proposant à l'union non pas d'agir plus et mieux pour le climat mais de classer en catégorie verte dans la taxonomie des énergies qui auraient dû être classées brunes c'est à dire à bannir le gaz et le nucléaire. On ne peut pas rester dans l'incantation et ne pas rentrer dans le concret. que Marie Toussaint a expliqué comment on fait dans certains pays aujourd'hui qui ont un mix électrique très axé sur les fossiles pour passer directement et sans transition à des énergies renouvelables. Chaque recul, chaque immobilisme est une attaque en règle contre la planète.